Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler meilleur duo pour la défense en garnison, que ce soit votre ville...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 retrouver tous ces screens, tous ces stats que vous pouvez avoir sur les commandants et bien plus encore sur le jeu les amis donc vous me posez très souvent la question quel est le meilleur duo pour défendre vous savez moi j'aime beaucoup certains duos mais il y en a d'autres bien évidemment qui sont tout aussi efficaces voire aussi plus efficaces hein, sur des commandants que je possède pas donc aujourd'hui on va faire le tour de ces commandants en février 2023 on ne considère pas les tout nouveaux commandants qui viennent de sortir à la roue de la chance notre ami Babour par exemple ne sera pas considéré parce que de toute façon, on dit il est difficile de faire un rallye hein, avec un commandant engineering qu'on va transformer en tourelle pour le moment. Regardons donc les différents duos qu'on peut avoir aujourd'hui en garnison et les avis. Merci à Absodian, hein, bien évidemment pour cette liste-là. Le gros Discord d'Absodian hein, encore en anglais, mais très utile. Merci à toi et merci aussi à Dom du 2775 hein, pour les stats de recommandation. Au niveau donc de l'infanterie le meilleur duo garnison, il y en a plusieurs. Le premier serait Zenobia YSS, vous le savez, j'adore Zenobia YSS. Mais regardez, hein, il y a un petit commentaire surtout, ils disent que maintenant c'est trop faible pour défendre contre Tarik. Les, les troupes mixées, c'est très bien, mais on va prendre cher la plupart des euh, des garnisons fortrolling, holding ou switch garnison ils disent que c'est utilisé souvent pour euh, switcher au niveau de la garnison ils ont, un mais que ce n'est pas celui qu'ils gardent maintenant en main défendeur du fait d'être trop faible face à Tariq. Bon, moi, c'est celui que j'utilise en tout cas sur ma ville. Il est très bien. Zenobia Flavius, je vous l'ai dit aussi, c'est énorme. Ils disent c'est la meilleure méta pour défendre. Alors De mon point de vue, hein, le, notre ami en infanterie, évidemment, Zenobia Flavius, moi, pour la défense de ville, je préfère tout de même hein, avec YSS. Et pour finir, justement, hein, pour le fait d'avoir le, le mixet Troupe Offload, le Skill de YSS. Pour finir, Flavius Scipio Prime hein, contre la cavalerie et les archers en rallye uniquement. C'est efficace. Donc on passe à présent à la cavalerie. Bon, Flavius Scipio, je vous le déconseille. On verra dans les recommandations. Sur la cavalerie. Alors la cavalerie, il y a très peu de surprises. Jan Ziska. Jan, c'est celui que on retrouve. C'est celui qu'on qu retrouve le plus souvent. La 10, c'est la deuxième meilleure défense en méta. Et euh, c'est une alternative aussi qu'on peut utiliser contre Tariq. Très efficace. Jan Ziska et Jawiga. Contre donc Tariq Deuxième méta. Jan Ziska avec Nevsky. Qui, bon, plus, plus osé je dirais Mais ils disent que ça reste très bon Qu'il est difficile hein, D'être euh, soit armé sur, Et qu'on peut l'utiliser sur Les passes, les, euh, les bâtiments Bien évidemment, hein, ou au tombeau euh, D'Osiris, dans la Ligue Osiris Ou dans les matchs euh, classiques Quatrième méta-cavalerie Jawiga YSS, plus classique Et plus ancienne celle-là On l'a déjà pas mal vue par le passé Rien de nouveau là-dessus et dernière méta, Yandiska et YSS. Alors. Oui, euh, c'est plutôt efficace hein, euh, cette méta-là, mais euh, enfin plutôt efficace. Si vous avez les deux expertisés, si vous avez Yan évidemment, moi je vous conseille de mettre avec Nevsky, car forcément vous avez Nevsky expertisé depuis le temps que je vous le dis de l'expertiser. Euh, mais c'est pas non plus euh, la méta de ouf euh, en, euh, en cavalerie. On passe aux archers. Aux archers, je suis bien d'accord hein, avec cette proposition. Il n'y a qu'une seule pairing, qu'un seul duo qui fonctionne c'est Amanitor, Artemisia. À et Artemis c'est euh, ça marche bien c'est bon contre l'infanterie en revanche, contre les autres, hein, ça va faire mal. Moi, je la je la trouve bien, mais sans être ouf, cette, euh, ce binôme, il est swarmable. Bref, ce n'est pas le binôme de ouf. Au niveau des recommandations maintenant sur les rallies, si on fait le cumul sur les défenses, pardon, hein, de garnison. si on fait le cumul de tout ce qui nous est dit, vous voyez, il y a des petites recommandations qui sont faites. En résumé, la meilleure méta en février de 2023, c'est Zenobia Flavius. Alors encore une fois, moi en défense de ville, je préfère Zenobia YSS, mais je voulais toujours dire Zenobia Flavius, ça reste extrêmement solide. De manière générale, je dirais que celui qui défend le mieux tout type de structure, votre ville et euh, les points de défense, reste effectivement Zenobia Flavius, mieux qu'YSS, mais si c'est que pour votre ville... Ah, J'hésiterai quand même hein, parce que YSS en plus est plus ancien, il est plus facile à avoir, expertisé. Flavius, on le retrouve pas dans tous les coffres non plus, contrairement à YSS. Bref, à vous de voir si vous pouvez monter euh, Flavius effectivement, montez-le avec Zenobia, sinon eh ben, Zenobia YSS, ça fait le job, c'est ce que j'ai eu, ça fait le job. Deuxième méta recommandé, Yanziska et Jawiga, ouais, c'est très solide, ça reste de la cavalerie, mais le souci, c'est qu'on va être moins bon quand même sur la défense de structure face à que qu'un Zenobia Flavius. C'est pour ça qu'il vaut mieux monter Zenobia Flavius, surtout Zenobia, ça fait tellement longtemps que je vous dis qu'il faut l'expertiser. Troisième méta, une nouvelle fois, Yandiska et Nevsky. Alors là... Ça peut être une bonne alternative si vous n'avez aucun commandant de défense, si vous n'avez pas Zenobia expertisé, par exemple, ou Flavius, ou euh, déjà YSS. Le duo Yandiska Nevsky peut être très bien pour... Ils disent ne faut pas le mettre en défense de flag, bien évidemment. Là où il peut être très bien, c'est le fait que Nevsky, vous allez pouvoir le réutiliser en open field. Donc, si vous voulez investir sur un binôme de défense qui ne vous coûtera qu'un seul... Commandant spécifique en défense. Yandiska Nevsky est un bon binôme car, encore une fois, vous allez faire un autre pairing. Avec Nevsky et donc un pairing d'open field ou de rallye, donc ça peut être avec Jeanne, par exemple, Jeanne Prime. Ce qui peut être très rentable, vous n'aurez que Ziska qui sera immobilisé pour la défense. Alors que si vous montez un autre binôme, un Jawiga, Ziska ou Zenobia Flavius par exemple, c'est des commandants que vous pourrez jamais sortir en open field. Quatrième binôme, celui-là aussi il est intéressant. Amanitor et Artemis, ils disent ça dépend des situations pour le sortir. Ce qui est intéressant avec Amanitor Artemis, c'est que c'est un binôme qui va être efficace en défense et qui va être efficace aussi en open field. C'est le plus efficace, je dirais, en intermédiaire, en mix. Si vous ne voulez pas immobiliser, si vous êtes un free player, et que vous ne voulez pas immobiliser des sculptures en or à monter, des commandants qui ne vous serviront qu'en défense, celui-là, pour le coup, il fait bien le taf puisque vous pourrez le sortir en open field. Et après, Artemis en plus, vous pourrez la sortir avec Boadice. Boadice qui est l'un des top 3 commandants à monter, Boadice Prime. Donc ça peut aussi être pas mal du tout et faire le job très proprement. Franchement, un binôme à réfléchir si vous kiffez les archers. Cinquième et avant-dernière recommandation pour les meilleurs méta garnisons de février 2023, Yandiska YSS. Bon, moi je ne préconiserai pas celle-là, elle n'est pas oufissime du tout. Et on finit avec Flavius Scipio Prime. Pareil, je ne vous recommanderais pas d'utiliser ce binôme-là. Vous allez vraiment prendre très cher à mon avis. On passe à présent à ce que vous attendez tous, les meilleurs binômes rallye avec les commandants justement de février 2023. Alors on commence tout de suite encore une fois, on va voir l'infanterie, la cavalerie, puis on finira... Par les archers et les recommandations globales, le top du classement, le top 6 des meilleurs binômes à avoir. Alors, commençons donc par l'infanterie. Vous le voyez, le meilleur binôme d'infanterie en rallye, c'est Tariq Pacal pour toutes les situations. Donc, il est anti-swarm, il tank bien, il fait du DPS, vous le savez, hein, Pakal très joué sur les Gros Royaumes et là ils viennent de lui mettre en binôme Tariq, ça fait très mal on a aussi en infanterie un excellent binôme qui est Pacal Harald, alors Harald il a été longtemps utilisé hein, même il l'est encore sur les rallyes infanterie, Il fait bien le job, ils le disent. Hein. Face à Jawiga et Yanziska, ça marche très bien, il est populaire, il est euh... en revanche, ils disent euh... et à Manitor, c'est pas une bonne idée. Ok, euh, là je ne savais pas, je suis pas un expert de Pacal Harald, hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils disent que euh, il euh, il est un peu naze face à Zenobia Flavius, C'est pour ça euh, que euh, il est pas utilisé contre. Bon, c'est pas étonnant. Sargon Tarik ou euh, Tarik Sargon, c'est pareil. Ils disent que c'est le meilleur rallye DPS dans toutes les situations. Si vous maîtrisez le fil, sinon vous allez être... Soit armé et vous allez vous faire péter la bouche Donc attention le meilleur en DPS C'est Sargon Tariq Le meilleur dans toutes les situations De toute façon vous le voyez là En infanterie si vous êtes spé infanterie Tariq il faut le monter Parce que vous aurez en rallye le meilleur Tariq Pacal Et vous aurez dans toutes les situations Si vous, si vous possédez l'open field Si vous maîtrisez le terrain Sargon Tariq Donc Tariq reste un très bon commandant Infanterie de rallye on continue donc à présent et on passe sur la cavalerie. Et là, sur la cavalerie, on va retrouver nos chouchous, on va retrouver Xian Yu, le roi du chocolat, Nevsky, Nevsky, l'incontournable Nevsky. Regardez, Xian Yu, Nevsky, hein, ils disent que c'est bien face à certaines situations, par exemple sur Amanitor avec YSS en second. En revanche, il est très swarmable et il va se faire péter la, la tête si euh, il se fait swarmer. Et puis il est bien en contre Rallye on a aussi Nevsky euh, Johan Prime hein, qui est utilisé mais euh, qui, euh, qui disent que euh, c'est plus tankable que euh, c'est tankable et, mais ça peut être euh, ça peut, ça résiste mieux pardon, au, au soir. Johan Nevsky l'inverse euh, donc hein, c'est un rally qui est usé énormément usé, ils disent il est le meilleur DPS, en, en le meilleur rallye en termes de DPS pour la cavalerie. Hein, ils disent qu'il qu'il est très usé d'ailleurs par les 60GT euh, et euh, les 1V, et ils l'utilisent pas mal en co contre-rallye euh, en Ligue Osiris. Bon. Ils disent que c'est le meilleur rallye universel du moment, celui qui va s'adapter au plus de situations. Johan Nevsky, je voulais l'ai dit en plus, en Canyon, ça envoie du lourd. Là, vous le voyez, hein, moi, qui ai pas mal de commandes exclusés, quand je vois tout ça, si je me dis qu'il faudrait quand même que je monte Johan, que je monte Tariq et que je monte Pacal, par exemple, ou que je monte Flavius. Là, si je devais en monter, ouais je ferais peut-être ça, hein. Johan, Tariq, Flavius, ça serait des commandants qu'il faudrait que je possède, sachant que j'ai déjà pas mal de commandants expertisés. Ensuite, on va retrouver euh, des binômes plus traditionnels, hein, plus old school. Attila Takeda, bon, ils disent que c'est utilisé en contre-rallye. Il est bien Attila Takeda hein, parce que vous le swarmez, vous allez euh, manger euh, vos dents directement. Attila Nevsky, ils disent aussi anti-swarm avec euh, pas mal de patates. Ça marche bien en contre-rallye sur les passes, sur les ouvertures de portes. Bon, voilà où les rallyes qui doivent tenir longtemps. Et on finit en cavalerie avec... Alors là, celui-là, je ne m'y attendais pas hein, à ce binôme avec Chandragupta Nevsky. Alors là... Le retour de Chandragupta, ils disent euh, euh, euh, « c'était utilisé sur les flags, maintenant c'est remplacé par Jeanne d'Arc Nevsky ». Bon, ok, c'est pour ça que je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, hein, même, euh, même à l'époque, Chandragupta Nevsky, c'est vraiment une découverte. On passe à présent, les amis, au rallye archer, et vous allez voir, ça va faire plaisir à certains, puisque en rallye archer, on retrouve le retour du roi YSG, old school comme ils le disent, hein. Nabucodonosor second YSG. Hein. Ils disent c'est pas mal, c'est une bonne méta et en plus on peut l'utiliser sur le field. bon euh, Ensuite on a, enfin c'est pas ce qu'ils disent, hein, mais euh, c'est une bonne méta et justement euh, sur le field ça va faire de la zone et ça va faire mal à tout ce qui est autour. Ensuite on a Henri Nabucodonosor, le second meilleur choix pour les rallies. Selon euh, ce classement, c'est vrai. Ils disent euh, c'est euh, anti-swarm, ça marche bien s'il si est renforcé et ça marche très bien en Ligue Osiris. On a aussi, moi j'aurais mis euh, Henri euh, Boadissé, donc là ok, Harry Nabucodonosor, une découverte pour moi également. On a également Gilgamesh Henri, hein, donc euh, il dit sur les flags, ça marche très bien sur les passes face à, à Zenobia Flavius ou Flavius Scipio, ça marche très bien aussi. Ça pourrait être l'un des deuxièmes meilleurs également après Tariq Pakal. On va voir les recommandations après, comment ils ont classé le tout. Et on finit par celui que je vous parle souvent, hein, Boudica Prime, Henry V, qui peut être usé si on n'a pas euh, le euh, Gilgamesh expertisé. Deuxième meilleur choix pour les leaders hein, et les rallyes archers. On passe donc aux recommandations. Encore une fois, ce sont des recommandations février 2023. Quand on va prendre en considération les nouveaux commandants plus tard, ça changera évidemment. Je vous ferai des mises à jour autant que possible. Les recommandations pour les meilleurs rallyes, le boss Tariq Pacal. Donc, si on résume, hein, le boss en garnison, c'est de l'infanterie, Zenobia Flavius. Le boss en, euh, en rallye, c'est Tariq Pacal. De l'infanterie, encore une une fois, l'infanterie est à son maximum. Franchement, là, je ne suis euh, pas surpris parce que euh, ça fait longtemps que les commandants infanterie euh, sont au max. Mais là, les voir sur les classements des meilleurs, encore une fois, rallye, bah, ça, euh, ça fait réfléchir. et On se dit vraiment que c'est euh, des, euh, des commandants à posséder. L'infanterie, au niveau de, des DPS, on pourrait croire que la cavalerie maîtrise et donc il faut absolument monter de la cavalerie. Oui, Nevsky, Jeanne, ça envoie du lourd mais là les deux premiers en défense comme en attaque sont de l'infanterie. Ensuite on a sargon Tarik ou Tarik sargon hein, c'est la même chose euh, qui, enfin c'est pas tout à fait la même chose mais, euh, mais pour le coup ça fait le même résultat, euh, qui est très bien sur le, euh, quand on maîtrise le field, quand on maîtrise le terrain, puisque comme on l'a dit c'est celui qui va faire le plus de DPS, on a aussi en deuxième meilleur choix, donc ils disent deuxième meilleur choix même s'il est troisième parce que que on considère que vous ne maîtrisez pas euh, le fil dans hein, le champ de bataille. Donc, on indique que Gilgamesh Henry euh, va être le deuxième meilleur choix. Pourquoi Qu'est-ce que c'est ne va pas être swarmable Tout comme Tariq Pacal. vous les swarmez, vous allez manger vos dents. Ensuite, on a en quatrième position Attila Nevsky, qui est le binôme le plus universel, ils disent. C'est celui qu il va, qui va vous permettre d'avoir le plus de bons résultats, quel que soit le binôme en face de vous. Cinquième binôme recommandé sur les rallyes, c'est Henri Nabucodonosor. Second, ils disent c'est bien, ça va vite, et sur les flags, c'est parfait. Et pour finir, on retrouve donc dans ce classement, celui que je vous dis souvent, Bouddhika Prime, Henri V, hein, qui est un bon choix, si pour se substituer à Gilgamesh Henri. si, ils disent le meilleur de, deuxième choix hein, pour se mettre à la place de Gilgamesh Henri, si on ne possède pas Gilgamesh Qu'est-ce que j'en tire, moi, comme conclusion de euh, ce classement Ces méta qui me paraissent vraiment très fiables. Et euh, là, vous pouvez les suivre. Franchement, pour le coup, elles sont extrêmement bonnes et précises. Moi, samedi, il faudrait que je monte Tariq Pacal, voire Sargon, c'est les commandants à posséder, franchement. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que je monte également euh, Jeanne d'Arc et Flavius. Alors, ça fait beaucoup de sculptures, monter tout ça. Ça représente euh, 700, 700, 1400. Si j'en remonte deux autres, ça fait 2800 sculptures. Autant dire que je ne les possède pas, voire 3500 si j'en monte 5. Ça va, j'ai le temps. Mais... Là, on a quand même d'excellents commandants. Alors, attention, si vous n'êtes pas rally leader, si euh, vous faites peu de rally, autant vous focaliser sur les commandants en défense ou ce que vous allez pouvoir sortir en open field également. Tariq avec Pakal en open field, vous pouvez le sortir. Pakal, du moins, c'est sûr. Tariq, même ça tourne bien avec Pakal en open field. Nevsky, Jeanne aussi, ça va le faire en open field.